Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 25 août 2017, donc en plein été, et en cette fin d'août, il y avait cet après-midi des news importantes, des news économiques importantes. Alors pourquoi j'adore les moments où il y a des news économiques importantes C'est parce que ça fait bouger les marchés très rapidement et beaucoup. Donc l'intérêt de suivre les news économiques et de se positionner à ce moment-là, c'est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent très rapidement. Alors cet après-midi, il y avait trois news, il y en avait une à 14h30, une à 16h et il y en a encore une vers 20h. Et vous avez donc des calendriers économiques qui vous permettent de voir les news qu'il y aura dans les prochains jours. Donc vous pouvez vous préparer à ces moments, mais il y a des traders dans le monde entier qui se préparent à cela. Et à ce moment-là, ils investissent tous au même moment lors des news et ça vous fait exploser les marchés. C'est ce qui s'est passé cet après-midi avec l'euro dollar. Si vous regardez l'euro dollar, vous voyez qu'il est passé de 1,19 à 1,18 à pratiquement 1,19 actuellement. Il va peut-être atteindre 1,19 voire plus avant la fin de la journée. Donc quel que soit le moment où vous vous positionnez lors des news, vous avez possibilité d'en profiter lorsque vous maîtrisez bien une technique de trading, comme ma technique de scalping par exemple. Ça vous permet soit de vous positionner avec plusieurs positions, de laisser courir une position et de couper au fur et à mesure, ou bien de prendre systématiquement des petites positions en coupant, plusieurs fois d'affilée en étant vraiment dans la tendance et vous pouvez ainsi vous faire euh, pas mal d'argent en très peu de temps et passer un excellent week-end bien sûr après ce genre, ce genre d'événement. Donc il faut faire ça bien sûr lorsque vous maîtrisez bien les marchés, lorsque vous maîtrisez bien la, la technique que vous avez choisie comme ma technique de scalping par exemple, vous avez un lien ici au-dessus qui vous permet d'acquérir cette méthode et qui vous permettra non seulement de faire des gains tous les jours mais également de profiter des news comme celles que nous avons cet après-midi. Donc si vous cherchez une manière efficace d'appréhender les news et de maîtriser bien cela, eh bien, vous avez la possibilité avec ma technique de scalping de vous positionner lors des news et de voir bien sûr les news longtemps à l'avance, parce que c'est annoncé et tout le monde peut voir cela, et donc de profiter et de vous faire des gains très rapides et très importants en bourse. Voilà, je tenais à vous, vous informer de ça parce que les news, peu de personnes en, en parlent, et pourtant je pense que c'est très important, ça arrive très souvent, et sur le forex, donc euh, ça donne des mouvements vraiment très très intéressants. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo, vous recevrez un email. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, regardez les news, les news économiques et profitez-en et surtout, ne le faites que quand vous avez une bonne technique de trading. Euh, si vous n'avez pas encore une bonne maîtrise des marchés, une bonne technique, eh bien, vous avez mon lien vers ma formation au scalping. Voilà, je vous dis un très bon week-end. À bientôt.